So it's a virtual creation of the gallery of the Rectoverso Festival which was supposed to happen this year, between the real and the virtual, around the notion of presence and wonder. In particular, on historical scientific writings, such as the treatise of virtual reality, with, we worked on a virtual version of the original exhibition space, a magnificent uh, chapel at the Ambrose Paré High School in Laval. So hello, hello everyone. Um, I wrote this book, which draws a typology of the general uh, phenomenon of virtual museum, imagery of this world. Another way of showing uh, real things is showing a real event, as in this example of the Berlin virtuality can make. I was going to show some parts by Jan Min, some virtual museums of Patrick Moya to see, How virtual museums in a substitutive way are going to be to show pre-existing museums which are not existing, post-existing museums, and um, also absolutely non-existing museums. So when I get out of an artwork, I really need to talk to someone. So we give space to that. Uh, we give um, possibilities. Ma nommée, mon verre d'amour, viens. Il est très loin de l'autre côté. C'est l'écran de l'autre Oui, oui. Oui, il est arrivé. Il est arrivé quelqu'un pour te chercher. Si vous êtes intéressé, à 14h, on a un atelier dialoguer avec la... Avec la tablette. Qui apporte des contenus et donc qui permet aussi de changer d'œuvre on peut prendre la main et changer d'œuvre uh, uh, well. bonjour monsieur Voyas, est-ce que vous m'entendez oui je vous entends amy est telling me on the side that I have a bit more time until 1620 La première dirais que ce <fix> qu'on peut sentir c'est euh, c'est le fait que euh, la notoriété se développe, euh, la visibilité internationale aussi. C'est la première fois qu'on a des articles dans la presse en euh, Brésil, euh, en Colombie, euh, euh, je ne sais plus en Suisse, euh, etc. Enfin voilà, c'est. Et, et, et, et du coup, euh, et, et, et du coup, je pense que ça va donner de l'appétence pour que les gens viennent physiquement. Euh, dès à 18 h euh, virtuel évidemment, sur le sur le toit, sur le rooftop de, de, du bâtiment Recto Verso. À 19h, donc, la, la soirée de remise des awards, et puis à partir de 20h, la, la LV Party, euh, la première élevée partie puisque là, pour le coup, c'est facile d'en faire plusieurs. Donc, on en fera une jeudi et une vendredi ouais, aussi. Il faut, faut s'y habituer un petit moment, peut-être. <rire> ouais. Non, mais moi, je suis très heureux, euh, grâce à mon avatar, mes cheveux gris, mon costume et ma cravate. Je dois à peu près être le seul à être habillé comme ça, euh, dans, dans cet environnement, à être parmi vous euh, en ce moment. Bah, bon là, <rires> et, ça va être, euh, et ça va être top! Hein. Bravo, ouais, bravo, bravo. La, la, la résidence Mayonnaise, c'est mon... énorme hein, ce que vous avez réalisé. Je trouve ça, c est... C est... On est tous ensemble, là. on a l'impression d'être vraiment ensemble, alors qu'on euh, est tous à distance dans nos, dans nos bureaux. C'est vraiment <rires> bravo. Une question. Oui. Je voudrais savoir s'il y a si quelques places, je peux, je peux voir ben, le programme du jour. Le je suis programme? Maintenant... Oui, oui, où est-ce qu'il est, qu est affiché ou quelque part ou... Vous pouvez télécharger l'application, vous l'avez directement dessus. Oui. Oui. Bon, oui, Valou, bah, écoutez, je vais vous laisser... Euh, eh bien, courage. On ouais, va continuer, on va se reposer de demain tout. ou après-demain. Oui, on va vous faire passer COVID. En désormais, en disant que ça va. En disant que, en disant que, en disant qu'ils coordiennent développement de l'économie réelle, ils ont leur stand ups et spatial. And then, when they want to share project updates externally, they can meet with clients totally externally. Hello, bonjour, Olivier. Bien. Oui, ça va. Vous prenez l'air? Bonjour. Bonjour. La visite officielle. Je vais vous demander de me suivre devant le. Devant l'auditorium. Bonjour, Rosalie, Alain. Excuse-moi, excusez. Ah, François. Bonjour, François. Ah, bien. Okay. Ah, ah. Bonjour. Bonjour, Madame Morancé aussi. Bonjour. Et il y en a, oui. a ah. encore ah. tout le monde. Okay. Okay. Super. Ouais. Bon, je crois que tout le monde est, est, est avec nous. Ben, écoutez, bienvenue, bienvenue à tous et est très heureux de vous retrouver là dans le, dans le Lava Virtual World. Hein. C'est quand même une expérience qu'on n'aurait pas imaginée il y a. Il y a un mois et demi, hein, euh, quand on a pris la décision de, de, de reporter à l'an prochain euh, l'aval virtuel d'alentour du, du 10 avril, peut-être, euh, voilà, ou un petit peu avant, euh, fin, fin de, la, de la première semaine d'avril, on, on s'est mis au travail pour monter tout ce que vous avez là sous les, sous les yeux. Euh, C'est. Euh, vous allez me suivre en, en marchant, donc là tout le monde, tout le monde a, a, a appris à marcher puisque vous êtes, vous êtes là avec nous. Voilà, donc ce que euh... je vous propose pour commencer, c'est que nous nous rendions dans un espace que Maud va, qui est avec nous, va vous, va vous commenter. Suivez-moi dans un petit espace qu'on a voulu être un espace, un espace de présentation de ce qu'est Laval virtuelle et, et de l'histoire du, du Laval virtuel physique. Je hein. passe juste à côté de l'entrée là. Du coup, on a créé une sorte de petit muséum ici euh, pour représenter. Euh, et que comme ça, région. on transmet même virtuellement euh, l'image de, de, de, de l'Aval, de la Mayenne et, et, et de la région Pays de la Loire. Alors, je vous propose maintenant, euh, on, va, on va continuer euh, on va aller faire euh, la, une petite partie euh, détente pour commencer, puisqu'on va aller à, à la fois vers la plage et notre terrain de foot. Euh, et, et vous. Parce que c'est voilà. minuit au Japon, mais eh un oui. petit euh, un petit peu de, petit peu de repos. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, bon salon. Merci, merci à qui. Ciao, ciao. Bon salon, va soirée. Donc Microsoft nous soutient euh, nous soutient dans cette virtualisation hein, dans les enfin, dans la De toute façon, il fallait rendre gratuit ça bah, à, à, à tout l'écosystème. Euh, donc voilà donc on est <coughs> is, I that, uh, I know, Craig oui, ça oui, peut oui, oui. oui. oui, oui. oui. Tu, tu pas prendre sur le bord de la terrasse je suis attaché à toi. Merci beaucoup ici, Nous faisons juste virtual vernissage. Mais parce que nous avons lancé virtual gallery on Recto Verso sur notre website. So you can see on our website uh, all the all the in the and you can interact. I have a, an interactive uh, visit and tour inside uh, inside our Attenberg Gallery. So we have created this uh, in few weeks, and uh, so we want just to to. to um <laughs> <laughs> Yeah, thank you. Un... Ce qui est important aujourd'hui de maintenir euh, le festival Reto-Verso, euh, c'était euh, pour tout le travail qu'ont fait les artistes, euh, et, et il fallait que ce festival se tienne. Donc je voulais remercier tous les artistes qui ont travaillé pour Reto-Verso 2020. Soyez certains que nous, nous ferons tout ce qu'il faut avec Judith pour que vos œuvres soit vue d'un maximum de personnes, elles voyage et qu'elles euh, puisse porter haut et fort les couleurs de Recto Verso 2020. Merci beaucoup. C'est bien, ça va. Merci, Judith. Merci mm -hmm. euh, beaucoup. Bah <rire> <rire> <rire> Est-ce que tu as pu <rire> à une conférence Non, pas encore. Bonjour, je suis heureux de te voir aujourd'hui. Ah, yeah, euh, yeah. ouais, c'est ah, super vrai, étonnant. Ouais. C'est super mais étonnant. Il y a du Bonjour. Alors après, il faudra le tester avec le oh. casque au ouvert. Viens dans l'eau là, c'est presque une invitation d'été. Bonjour. Voilà. Bonjour bah, je suis en direct aussi sur Facebook, moi. Bah, moi, euh, pareil, je me suis enregistré. Euh, mais moi, j'ai mon casque de réticulation. On vous voit tous je les trois clair. sur la vidéo. Nickel. Ouais. Voilà. Coucou. Voilà. Ouais. Bonjour. Merci beaucoup, Patrick. C'est super sympa. Second Life, je fabrique mes expos dans Second Life. Oh, terrible. Et avant de les faire, je les construis les maquettes et ensuite je les garde et je fais des visites guidées. Oui. On ne sait pas déjà en Patrick Bah, je sais pas. Alors là. En Second Life. Ah, c'est possible, oui, dans Second Life, j'ai quatre îles dans Second Life. Et en PACA Ah, en PACA, oui, je suis à Nice. Ben, bah, je sais, on s'est vu à Nice dans une des soirées du. Euh, le, le la première plage près des rochers. Vous m'avez parlé de Second Life, on a parlé longuement. La première plage de Ah, oui, mais... ah au Castel, au Castel. Oui, au Castel. On ah, bah oui, oui, j'y vais 100, toujours euh... au Castel chez Ali, oui, oui. On s'est vu au Castel il y a à peu près 2-3 ans, on a parlé de Second Life, et moi je commençais à l'arrêter vers elle, et je vous en parlais. Ah bon, c'est pas possible. Charles Henri Maro des grottes. Ah, ça bon des Production à à l'époque. Et ah. on a discuté ensemble. C'est drôle comment le monde peut être euh, petit quoi. Oui, tout à l'heure on de second live. Uh, studio XR1. Actually, it's really strange that um you are Romanian because uh là, tu vois, il y a, a, oui, a oui. Parik Moïa qui est juste sur, sur ta droite, c'est Parik Moïa et il a fait non, toute une si ville avec quoi. plein de, plein de euh, constructions, bah oui, pas, des ah, dessins, même. des métiers, ah, etc. Dans, ouais, projet, etc. Ouais. dans Second Life, et il a fait énormément de, enfin, ouais, de sculptures euh, 3D sur Second Life. Oui, c'est surtout en fait, je construis mes expos réels, je les construis avant, les maquettes, et après je les garde, et donc je fais des visites guidées de l'ensemble de mes expos depuis, les, depuis 10 ans en fait. Toutes les, mmh. toutes les expos que j'ai réalisées sont visitables en 3D ouais, c'est vraiment génial ouais. enfin moi je suis bluffé par ce qui se passe ici c'est ouais. la réunion on est dans le confinement et on se rencontre comme jamais, avant. il y avait Shulin de Taïwan tu as oui. vu oui oui elle était avec nous euh, au vernissage ouais. Et et ouais. Oui, chez elle ouais. <rire> ah, euh, qui vient ah Suzanne oui j'étais juste pour te présenter Pat, euh, Pat Cyber Peeper qui a il est au Luxembourg et il, a, il travaille avec les musées du Luxembourg. Mais pour certains, d'autres, c'est une toute nouvelle façon d'aller quelque part. C'est vraiment vraiment important aujourd'hui de définir ce que, bien, à peu près cette année, l'année prochaine et probablement la décennie va être dans le tourisme. So, uh, it's a big responsibility what we do right uh, now. le monde. Je me Julie Walsh, pour commencer, je voudrais merci beaucoup le Val Virtual and Judith Glez and her team for inviting me for this set conference and panel aujourd'hui. Don't worry, my talk will actually be in English today and I will repeat. I am a Chicago-based independent curator and lecturer with an expertise in contemporary Asian And I'd like community. to show you art. some documentation of the artwork in the National Museum of Sculpture in Macedonia. Working in art. This, This was in Hamburg, Paris, and Vienna. Salander is a PhD candidate at the University of Art and Design in Linz, Austria. My next panelist, Alfredo, in digital art and Palo. virtual art exhibitions in physical and the virtual world for a long time in various roles, one of them being adjunct curator of digital art at the Whitney Museum, and um, I'm also, as Julie mentioned, the director and chief curator of the Sheila Johnson Design Center, which is the galleries Public of the new private school. key. And, and in this project, the artists have played with uh, the second market of donors to the museum. Donors who give art to museums, obviously, are mostly people who are very so well. Often, I'm giving you just an idea, a static screenshot of what you would see if you go to the web website at, uh, alluding to Giuseppe Garimbaldi's uh, portraits. His portraits, you may be familiar with them, mm -hmm. the underwater mm -hmm. landscape. So basically, you saw the whole terraces of the Whitney Museum the flooded. I was able to draw this, network, this map of sort of interlinked um, online works. So that's an example of the way in which we have to preserve context or, or exhibit context uh, among theaters. The and now uh, I'm going to continue in English. For dreams and uh, memories so of her journey hey, from you... Central America onto the u.s mexico border anyone so, but you need to be aware of them and there also have been very different approaches in new york the new museum actually did an augmented reality walk together with apple in central uh, park representation and happening at the Verso. Verso. feel free to go there's also an evening uh the after party on the soccer and on the beach so please go ahead have a, a little bit of fun all around the world the conferences are now over for today so if you need anything feel free to ask anybody from the laval virtual team and i'm so happy that you're all coming today and helping and and making this happen it's super nice thank you thank you thank you so much